Déterminer le nombre naturel x et y, donc entier positif, pour lesquels x au cube plus 2 fois y au cube est égal à 2017. C'est une équation d'actualité. On est en 2017. Comment résoudre et comment faire de essayer le minimum de solutions pour x et y. Bien sûr, on n'a pas une autre méthode que des essais. D'abord, on peut réduire le nombre d'essais en sachant que 2y est cube, un nombre pair. Donc, si ce nombre est pair et comme ce nombre est impair, il faut que x cube soit impair. Quels sont les cubes impairs Bonne question. Alors, x cube appartient à 1 au cube. 3 au cube, 5 au cube, 7 au cube, 9 au cube, 11 au cube. Je m'arrête là parce que 13 au cube, vérifiez à votre calculette, ça dépasse, ça dépasse, 2017. Alors, pour chacun, il n'y en a que 6 cas, on peut les vérifier tous. On remplace x cube par 1 au cube, 3 au cube, 7 au cube, 7 au cube, 9 au cube, 11 au cube. On soustrait 2017, on divise par 2. Parce que bien sûr, y cube égale 2017 moins x au cube sur 2. Je vous laisse vérifier les 6 valeurs à la calculer bien sûr et puis vérifions si on trouve un cube en faisant tous ces calculs alors vous l'avez trouvé quel est élu quel nombre x qui va bien ici alors après moult ce qui est drôle c'est que le dernier qui marche donc, 11 au cube, c'est notre x au cube, plus 2 fois 7 au cube est égal à 2017. x égale 11, y égale 7. Voilà. Ce n'était pas très difficile. Je répète le seul astuce du problème, en sachant que ce nombre est paire, impair impaire moins impair égale impaire. Donc il suffit de se limiter qu'au cube impaire, qui ne dépasse pas bien sûr 2017.